Bienvenue dans ce reportage. Aujourd'hui, nous nous rendons au Japon et plus précisément au siège de Konami. Nous allons rencontrer le directeur général de cette entreprise, Monsieur Jean-Michel Clounami. Avec lui, nous allons essayer de comprendre comment il a fait de cette entreprise de Paria en 2022 à la plus grosse multinationale du monde du jeu vidéo en cette année 2032. Comment a-t-il fait pour révolutionner le monde du jeu vidéo Comment a-t-il fait pour créer un nouveau type de jeu vidéo qui va faire la fortune de cette entreprise Nous allons répondre à toutes ces questions dans ce reportage. Bah Écoutez, euh, bienvenue chez moi, bienvenue euh, chez Konami, effectivement, euh, leader euh, incontesté et incontestable. Euh, du jeu vidéo. Donc, euh, vous savez que ça n'a pas été facile en 2022, moi, quand j'ai repris la tête de cette entreprise qui était, on va le dire, euh, pas euh, très en forme. Et je me suis dit, euh, Jean-Michel, tu dois absolument trouver un nouveau concept parce qu'on s'est rendu compte hein, que les jeux de foot, ça ne marchait plus, c'était has been. Moi, j'ai créé un nouveau style de jeu vidéo, c'est le jeu vidéo humoristique. C'est à dire que et eh ben en fait il y a des petites blagues dans tous les sens. Je leur fais une mise à jour, je coupe la mise à jour, je leur remets la mise à jour. Ils peuvent pas jouer au jeu, je leur enlève la mise. Ah, on rigolait, on était pliés, mais vous savez qu'au début les fans ils comprenaient pas tout parce que bon faut dire que la plupart ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Hein. Donc ils gueulaient, ils gueulaient. Mais au bout d'un moment ils étaient tellement pliés en deux, bah, qu'ils achetaient, ils paquaient, ils paquaient. Et aujourd'hui voilà. On est les numéros 1 et on est copié euh, par tous les jeux vidéo. Voilà, vous vous rendez compte, maintenant, tous les jeux vidéo, ils font comme nous. Regardez, des fois, Fortnite, là, le nouveau Fortnite euh, 3D, euh, mes Tu tires, hop, ça lâche un prout. Ah, mais c'est génial, on est mort de rire. Sur FIFA, des fois, tu tires, le ballon, il disparaît. Le goal, il s'envole. On s'éclate, on est mort de rire. Bah, c'est nous, c'est Konami qui avons créé ça. Donc aujourd'hui, bah on est voilà sur une montagne de billets. Bah, je vais pas vous mentir, grâce à mon idée de génie et je voulais remercier tous les fans de eFootball qui ont toujours répondu présent et qui sont, pour moi, les plus drôles et les meilleurs. Salut tout le monde, j'espère que ça va chez vous, moi les gars. Bon, ça va pas mal, hein, ça va pas mal, grâce aux conneries de Konami, je fais des vidéos, grâce aux vidéos, vous rigolez et on rigole, on est heureux, on est content, même si le jeu, c'est compliqué. Il y a eu la mage gameplay qui est sortie, ça y est, on a pu la tester en ligne. Je vous ferai mon retour et mon avis sur cette mise à jour euh, demain en vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de encore toutes les dingueries de nos amis de chez Konami d'hier à aujourd'hui. Parce que déjà hier, ça commençait bien les cocos L'abonnement, le like, tu connais Eh, hey, plus de 1100 likes sur la dernière vidéo Si vous me pétez des scores comme ça les mecs, je vais reprendre le micro, je vais pousser la chansonnette les gars Ça ne tient qu'à vous les copains Alors que s'est-il passé hier, Alors, rapidement et simplement La mage a fini et donc on a pu accéder au jeu Donc on a accédé au jeu, on a lancé le jeu, sauf que... Bah en fait tu pouvais pas jouer Comment ça Luthor tu pouvais pas jouer Bah oui En fait tu pouvais pas jouer Tu pouvais même pas faire de match offline Ça te mettait un truc comme quoi c'était en maintenance Donc ils avaient bien relancé le jeu Mais pas pour jouer Bah ils sont cons Oui oui Alors tu pouvais quand même paquer Bah hé hé ils sont pas fous ceux-là Ils sont pas fous hein Tu pouvais quand même paquer mais tu pouvais pas jouer De là il y en a peut-être un qui s'est dit chez Konami Merde je crois qu'on a fait une conne Je crois que j'ai oublié un truc Putain je sais pas quoi mais je crois que j'ai oublié un truc Tu vois et au bout d'une demi-heure, ça a tilté, ils ont paf Remis une maintenance Bah oui, ils n'allaient pas te remettre ça comme ça, ils t'ont paf Remis une maintenance Alors là, les mecs, ils étaient complètement perdus, mais que se passe-t-il euh, Ils nous remettent une maintenance, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se passe Petite maintenance d'une de demi-heure, je crois. Et paf Ils te remettent le jeu et cette fois, alléluia, press the sun, c'était bon. Sauf que il bah, n'y avait pas la division. Et là, on nous dit, ne vous inquiétez pas, parce que sur le communiqué de la semaine dernière, ils avaient corrigé le lendemain. Ah oui, bah, chez eux, faut suivre. Hein, ils te mettent un communiqué, le lendemain, ils te le corrigent sans te prévenir. Donc, ils t'avaient prévenu qu'en fait, ça allait être le 3, la division, tu vois Enfin. Au plutôt le 3. Donc, bah, hier, voilà. On teste le jeu. Bon, le gameplay, il a changé. Je t'en parlerai comme je te l'ai dit. Aujourd'hui, le 3. Ce matin, nouvelle mise à jour. Bah, oui. Attends, j'ai oublié de te dire, parce que hier après-midi, ils ont refait une mise à jour. Tu vois, à un moment, ils ont fermé. Ils ont refait une petite marge Tu sais pas pourquoi. Et hop, ils ont remis. Donc, aujourd'hui, on est le 3. Mise à jour ce matin. Donc, ce matin, qu'est-ce que tu fais Tu prends ta manette, t'allumes ton jeu. Tu vas en div. Et là... BAF La div Elle est encore grisée Pas de div Et qu'est-ce qui se passe Je te le donne en 1000 mille, mille, même si tu ne t'appelles pas Émile. Et c'est vrai qu'il y a quand même peu de chance que vous vous appeliez tous Émile. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Et ben en fait, euh, repoussé. C'est-à-dire que les dives, ce sera que le 6. Donc c'était le 2, après c'était le 3, après c'est le 6. Mais c'est... Mais je les aime trop. Je les aime trop les gars, c'est pas du troll, c'est des génies. C'est des génies, ils font que des conneries, tu vois, c'est comme euh, euh, Pierre Richard, tu vois, pour les plus vieux, euh, nous on connaît Pierre Richard, c'était un mec qui faisait que des conneries, tu vois, euh, Mr Bean, tu vois, Là, et donc en fait, t'as un petit peu d'affection, ça te fait rire, mais c'est, non mais c'est quand même un délire les gars, comment ils peuvent être aussi nuls, mais même en se forçant, je pense que ça doit être très dur d'être aussi nul. et eux ils font ça comme ça en détente, ils en ont rien à foutre les mecs. Oh là. Ils s'en battent les couilles, ils sont sur une entreprise qui pèse des milliards, ils en ont rien à foutre, ils te balancent les mises à jour comme ça, ils te les arrêtent une demi-heure après, ils t'en refoutent une en plein milieu de l'après-midi, le lendemain, une autre, une autre mise à jour, ils te foutent les diff que trois jours après, oh les mais, c'est des génies, non mais vraiment c'est des génies les gars, cette petite vidéo qui était juste pour ça, oui oui juste pour ça, j'aime faire des vidéos pour ça, demain, Là, on va parler sérieusement. Le nouveau gameplay, est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est nul J'ai mon avis là-dessus. Et donc, on se donne rendez-vous demain. Mais je vous fais quand même des bisous, les gars. Allez, bonne journée.